Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Top Santé de TV. Ce soir, pour vous parler de bien-être, de massage, j'accueille Maggie Rossignol. Maggie Rossignol, praticienne en massage. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de votre métier. Euh... Dans ce format d'information de Top Santé de TV, Maggie Rossignol, est-ce que vous pourrez me dire qui est Maggie Rossignol Alors Merci pour cette invitation merci. et c'est un bonheur d'être là. Et donc moi, je suis donc Maggie Rossignol et je viens d'un parcours qui n'a rien à voir avec le massage, la massothérapie. Je viens d'un parcours sciences de l'éducation et sciences sociales. Donc j'étais toujours portée vers l'autre. Euh, vers autrui et euh, c'est en pratiquant dans mon domaine privé, personnel, que les personnes disaient, euh, me disaient à la fin « mais tu devrais te lancer ». Et à force d'avoir des retours, j'ai fini par décider de choisir cette, cette carrière en fait. Et depuis, je ne cesse d'apprendre, je, je ne cesse, je ne cesse de, de côtoyer des gens formidables et d'acquérir de l'expérience et pouvoir euh, par la suite aussi euh, pouvoir je le souhaite transmettre par la suite. Voilà. Alors, quels sont les donc les bienfaits de, de ton de, de tes massages puisque tu, tu apprends comme ça tu te dénotes certainement de, de, ces, de toutes ces masseuses ou masseurs, quels sont les bienfaits de, Alors, de tes massages Donc on a tous un style particulier et euh, moi ma particularité c'est un massage euh, je dirais créole à mon image, euh, c'est un mélange de techniques. Et Il va y avoir plusieurs objectifs, ça peut être de la récupération sportive, mm -hmm. ça peut être aussi un massage qui va jouer plus sur les émotions, donc pour les personnes qui sont déprimées, qui ont eu un choc émotionnel, émotionnel. Euh, ça peut être un massage plus doux aussi, toujours lié au bien-être, à l'émotionnel, mais dans tous les cas, il y a un mélange d'objectifs, et en fonction de la personne, en fonction du jour, de ses besoins, de comment elle se sent, on va avoir un massage personnalisé, un massage unique. Donc, il va tantôt partir plus sur des, le côté musculaire, tantôt des fois sur le côté plus émotionnel. Euh, ça dépend. Sachant que on, enfin peut-être pas tout le monde, mais en tout cas à mon niveau. Parfois, ça peut toucher euh, les corps euh, subtils, c'est-à-dire les gens qui euh, ont des sensations particulières quand je touche euh, le, le troisième oeil, par exemple, ou certaines manipulations, en fait, peuvent parfois créer des sensations euh, au-delà du, du physique, du purement physique. Donc, c'est à force de retour que euh, j'ai pris confiance en mes mains et en, en, en mes pratiques. Voilà. On sait alors tu, quand, en te présentant, tu as peut-être omis de dire que tu... En fait, quand je t'ai euh, appelé pour venir sur notre studio, tu m'as aussi confié que tu faisais des massages, mais dans des endroits particuliers, euh, des endroits idylliques de la Guadeloupe. D'ailleurs, j'ai pour preuve quelques photos que tu m'as transmises. Euh, pour quelles raisons euh, tu... Tu ne masses pas entre quatre murs comme tes, tes autres euh, concurrentes, peut-être, ou personnes qui collègues Et ben, Pour plusieurs raisons, il y a le côté euh, diversifié pour changer un petit peu de décor, ça c'est très sympa. Et c'est vrai que je, je préfère les, les lieux en plein air pour le côté aussi énergétique. Euh, le côté hygiénique, en ce moment aussi, on est dans une période un petit peu particulière. Mais énerg énergétiquement, ça circule beaucoup plus. Il euh, y a un apaisement qui se crée. Donc, on est entouré de nature, des fois de rivières, des fois de, de la mer. Donc, voilà, que ce soit les animaux, les plantes, ça dégage aussi une vibration, ça dégage une énergie. Et euh, il y a un lâcher-prise qui est... Beaucoup plus puissant dans des lieux euh, je dirais plutôt neutres, où l'homme n'a pas encore posé sa main et, et je dirais perverti un petit peu l'énergie donc euh, voilà c'est vrai que j'aime bien les côtés les, les, les lieux qui sont euh, pas trop fréquentés donc c'est pour ça que mes massages c'est plutôt des massages de, de longues séances qui est plus considéré comme un soin plutôt que de faire des séances en enchaînement sur la plage ou avec du sable, on transpire. C'est un peu moins mon concept. Voilà. Très bien. Ça, c'est le concept de. Mon Maggie. concept, Meggy, c'est vraiment un moment où on vient se, se relâcher, relâcher. On vient passer une heure, deux heures, voire trois heures. Il n'y a pas que du massage, on échange un petit peu aussi. Et puis. Euh, Alors, j'allais. C'est un lâcher-prise. Tu anticipes justement ma question J'allais justement te poser la question de savoir comment se passe une consultation ou une séance de massage chez toi. Alors ben, quand on m'appelle, je demande si euh, où la personne souhaite être massée, c'est-à-dire à, à son domicile ou à mon domicile ou dans un autre lieu ou dans son lieu de prédilection, un lieu de vacances. Et ensuite, euh, s'il y a une problématique particulière euh, émotionnelle ou qu'il y a eu un choc familial par exemple, un choc personnel. Je vais éviter d'enchaîner de, des séances et plutôt euh, approfondir la séance avec la personne. Mmh. Et euh, j'ai euh, un petit peu perdu le fil. Oui, <rire> euh... mais on comprend bien que quand des personnes vous appellent, vous posez la question de savoir voilà. leur choix, de savoir ce qu'ils qu souhaitent ou ou si euh, elle soit là j'avais perdu le fil de la question elle souhaite euh, voilà. se faire masser et euh, donc euh... ça peut être des massages en duo ça peut être des massages en Voilà je vais poser la question est-ce euh... qu'une famille peut Tout un dimanche fait. nous dire un bah, bah, bon, Mégui. Euh, on a décidé de se faire des soins voilà. entre copines, entre amis ou une famille c'est pour ça que j'échange pour savoir quelles sont un petit peu les problématiques si on mm -hmm. peut enchaîner les massages ça y n'y a aucun problème ou alors s'il y a une problématique particulière à traiter et donc à ce moment là, bah, moi je me déplace je viens avec ma table et je viens avec différentes huiles essentielles ça aussi c'est ma c'est ma petite particularité, c'est que je, je ramène, euh, voire même différentes matières aussi. Donc il y a un choix des huiles essentielles et il y a aussi, euh, là c'est au téléphone puisque c'est euh, une préparation euh, à anticiper, des massages au miel et au café, des massages au miel et au sucre. Donc du coup quand je viens pour un massage lambda, donc je viens avec mes huiles que je pose, je fais sentir la personne pour que son instinct la guide vers l'odeur de son choix et ensuite je vais la diriger un petit peu si besoin en fonction de ce qu'elle qu souhaiterait. Si elle a une problématique de circulation sanguine par exemple, mm -hmm. moi, je vais préconiser la cannelle, euh, des petits problèmes de peau, ou si elle veut booster ses défenses immunitaires, ravin titri, euh, des, primes, euh, des, des primes, des y a ilang -ilang, euh, qui est donc euh, j'accueille comme ça, donc je reçois, je personnalise en fond avec lui aussi. Je demande euh, par rapport au massage quelles sont les pressions, qu'est-ce qu'il souhaite, si c'est fort, moyen ou léger. Il y a des personnes qui aiment, aiment beaucoup de douceur. Donc il y a toujours beaucoup de douceur dans mes massages, mais il peut y avoir beaucoup de force aussi. Je masse avec euh, les doigts, euh, les phalanges, les coudes, les avant-bras. Donc ça peut aller de léger à très fort, très appuyé et euh, donc une fois qu'on a j'ai discuté un petit peu avec cette personne j'échange euh, 5 minutes 5-10 minutes et là on commence la séance et après une fois que le massage est terminé je laisse aussi la personne euh, méditer si elle le souhaite sur la table un petit peu ou respirer et puis voilà sont parce que des fois il euh, faut un peu de temps pour se réveiller ah, mais c vrai. pour euh, rassembler ses idées aussi, rassembler ses esprits oui, comme on des dit des fois euh, moi un voilà. massage, hein, je c'est facile de m'endormir alors pour... L'odeur des jambes, l'odeur au niveau euh, frontal, mm -hmm. on a des balles là au niveau, ouais. surtout après des journées euh, hyper stressantes au travail. Donc, euh, est-ce que ça vous arrive aussi d'aller sur des lieux de travail, euh, faire des massages Est-ce que ça vous est arrivé Est-ce que vous avez des demandes dans ce sens Alors, euh, c'est un concept que j'aimerais développer par la suite. Mm -hmm. Et euh, pour développer ça euh, avec les comités d'entreprise, ça ce oui. serait très intéressant parce que c'est vrai que ça augmente la productivité en fin de compte même si ce n'est que 20 minutes ou 30 minutes, euh, on peut intervenir sur la tête, sur les épaules mais notamment avec des points de pression au niveau du, des yeux, au niveau du, du front, etc. Il y a des points de pression qui peuvent soulager les migraines, on est souvent derrière, euh, derrière un ordinateur, enfin devant un ordinateur derrière un bureau, donc euh, quelques points peuvent réduire des tensions c'est pas moi qui le dis, c'est des recherches c'est scientifiquement prouvé que la production augmente Absolument. dans certaines sociétés quand elles ont inclus en fait c'est des petites vingtaines de minutes comme ça par employé on le voit souvent vrai. dans les start-up hein, euh, euh, ces séances de, de bien-être d'ailleurs c'est euh... Les comités socio-économiques en, en ce moment sont, euh, sont en pleine recherche euh, sur euh, justement le bien-être. On recherche le bien-être au travail. Donc euh, pourquoi pas Donc euh, si toutefois euh, des comités euh, socio-économiques euh, nous entendent, c'est volontiers. J'allais aussi vous demander euh, comment justement vous joindre. Hein? parce que... Alors, eh bien, on peut donc me trouver sur Instagram Megui mmh. Massage, on peut me trouver aussi sur Facebook Maggie Flo Rossignol et là, euh, vous verrez tu verras pas mal de photos, ah, les, les lieux, les, gens... les lieux où je masse ah, tout oui, ça. Ah oui, j'ai vu déjà et... les lieux, les... Voilà, de... mm. tu m'as envoyé quelques vidéos, c'est passionnant. Quand des gens arrivent, il y a 50% du stress qui est, déjà... qui est déjà parti. Mais ça c'est très sûr, parce que nous avons de superbes lieux en Guadeloupe, franchement. Euh, il y a un petit colibri, c'est peut-être un colibri différent, mais il y a... souvent il y a des colibris qui, dans le passage, euh, pendant que je fais des massages, et des... pour moi c'est comme des petits signes. Bah, c est... C est... Oui. Moi je trouve ça magnifique en fait, c est... C est et ça m'est déjà arrivé de faire des massages aussi en plein air, mm -hmm. à la... avec le ciel au dessus de moi, et donc là il y a ça. la voûte euh, uh -huh. comme ça qui est là, c'est euh, juste magnifique, c'est juste magnifique quoi, d'avoir la chance de, ne... de passer entre les grains <rire> Mais c'est vraiment, euh, ça c'est incroyable, d'être lié en tout cas à la nature, nature comme ça, pour faire, pour vagues, euh, la ça mer, fait. le bruit des vagues, le chant des oiseaux, parce que bon c'est pas, pas une blague, hein. là où je masse il y a tout ça, il y a le, le bruit des vagues, le chant des oiseaux, le, le bruit du vent et tout ça, et c'est... C'est est paradisiaque. En fin est-ce que, est -ce que, justement, est-ce que des fois, dans tes massages, tu as des, des personnes qui te demandent « ben oui, ben, j'ai pris un petit peu de poids, je voudrais perdre du poids ». Est-ce que tes massages, tu peux aussi un de poids pour... Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais euh, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais euh, je vais plutôt diriger euh, vers les professionnels par rapport à ça. Euh, parce que c'est d'autres manipulations, mais euh, ça peut arriver, c'est particulier en fait, comme massage. Comme massage. Donc vous aurez bien compris, nos téléspectateurs, que Maggie Rossignol est à votre disposition. Un numéro de téléphone peut-être pour vous, pour vous joindre Pour me joindre, c'est le 06 90 54 36 24. Voilà. 54, 36, 24. 54, 36, 24. 24. 24. C'est ça. Retenez-le bien. <rire> Euh, nous allons arriver à la fin de notre euh, émission. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure euh, cette, euh, ce premier format d'information euh, sur le bien-être avec toi que... Alors, on le fait en français, en anglais En anglais, si tu veux. <rire> C'est une petite phrase de Bruce Lee, excusez-moi mon accent. Mais les... eh bien, hein? Vous êtes bien jeune pour parler de Bruce Lee. J'adore Bruce Lee. <rire> Allez, Alors, uh, « to, uh, to health circumstances ». « I create opportunities. Voilà. » Au-delà de toutes circonstances, créez vos, opportunité. vos opportunités. Voilà. Quelle belle phrase de Bruce Lee que je ne connaissais pas, que je découvre. Mes chers téléspectateurs, bonsoir, vous aurez bien compris. Hein, donc, euh, Rossignol McGee qui fait des massages, elle est praticienne en massage. Et je vous assure, rien que les photos, ça vous donne déjà envie d'être sur une table et... Euh, sous les cinq doigts, euh, dix doigts de, de, de, de, de Maggie, jusqu'au bras, jusqu'au bras. Codes, voilà. voilà. En tout cas, je vous remercie, merci Maggie euh, d'être venue sur ce plateau et puis on merci se retrouve infiniment. une autre fois pour un autre sujet, peut-être avec Megui et peut-être avec euh, d'autres masseurs. Hein, donc euh, voilà, c'est Ce sera un avec plaisir. joie. Merci encore. Sing, sing. Merci encore. C'était. Merci à tous et bonne soirée.